L'association qui a été créée en 2010 est bien dénommée Histoire et mémoire de Mélède Humaine et de son canton. Un projet pour nous, ça demande d'abord quelques années de travailler, de réfléchir et à essayer d'abord de collecter. Collecter l'histoire, disons chronologique, des différents événements et puis après pouvoir rencontrer des personnes actuellement qui ont parfois 80, 90 ans, pour certaines, ou qui ont eu des responsabilités dans leur vie. Mais on avait surtout pensé à l'histoire de, des collèges et écoles de notre territoire. On avait un premier projet, c'était de tout rassembler dans un ouvrage. Il y a deux parties. Il y a d'abord un côté l'histoire chronologique de tout ce qui s'est passé dans les différents pensionnats, écoles, collèges. Et il y a une deuxième partie, c'est la vie quotidienne qui se passait dans ces différents établissements. Ça représente à peu près 180-190 pages, on a été obligé de l'imiter. C'est vrai qu'on m'a dit ah ben, il y avait encore beaucoup d'autres choses, mais ça pourrait faire l'objet d'un deuxième euh, ouvrage. Mais là, je pense qu'on a essayé de faire l'essentiel. Par rapport à tous les documents qu'on a récupérés, eh bien, on avait énormément de photos que les personnes ont donné, puisqu'il y avait à peu près 70 personnes qui ont participé à ce projet. Et donc, on ne pouvait pas tout mettre dans le livre, donc on avait préparé une exposition. Et il y avait une échelle qui était mmh, ici et on rentrait dans la classe. C'est aussi de pouvoir rassembler les personnes qui ont témoigné et puis de pouvoir confronter l'ouvrage avec leur réalité de vie. On a toujours su que moi, ce qui était primordial, c'était les relations entre les personnes, que ce soit entre les jeunes, mais générationnels aussi. Il hein. ne faut pas oublier, parce que c'est ça l'histoire, que les enfants de maintenant ne connaissent pas forcément. Et donc il y a tout ce travail qui se fait au long, au long des années qui est intergénérationnel, comme je le disais.